Hein? Ok, euh, il est possible dans PastaShop de rajouter des pièces jointes, des documents, des PDF et des choses comme ça euh, associées à vos produits. Pour cela, vous cliquez sur catalogue puis documents joints. Ensuite, vous cliquez sur ajouter un fichier. On lui met un titre, une description. Et on ajoute le fichier, je prends un PDF quelconque, je prends ça, ouvrir, enregistrer.